Prendre ma, ma place dans une, dans une chaîne humaine euh, formidable. Euh, alors, pas qu'une chose. J'ai envie de dire euh, transformation, plénitude, accomplissement. C'est une méthode qui est formidable, sincère, bienveillante. Euh, C'est une méthode pour s'alléger le corps et l'esprit. Innovation. Bluffante. De trouver un métier dans lequel je m'épanouis aujourd'hui. Ça touche à tout les côtés de l'être humain, c'est pas du tout que maigrir, c'est s'épanouir pleinement dans la vie. La méthode mère m'a permis de faire ce métier non pas seulement parce qu'elle m'a donné un métier, mais également elle m'a donné les outils pour pouvoir dépasser les difficultés euh, que l'on peut rencontrer dans ce métier. Que de liberté, que de liberté pour soi, déjà, avant tout, que de liberté pour soi. La méthode mère en elle-même, c'est euh, c'est de l'amour, tout simplement. C'est bonheur pour euh, le coach, pour les coachés, et le bonheur, enfin, comme une boucle comme ça de rétroaction qui fait qu'on apporte du bonheur, on donne du bonheur, qui nous renvoie du bonheur, donc on donne encore plus de bonheur et des bonheurs et des bonheurs et des bonheur.